Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à la version Inkscape 1.0 Beta 1. Voici. Euh, nous allons voir quelques-unes des nouveautés mises en avant par le site wikiinscape.org. On va tout de suite commencer par la première. Il s'agit de l'interface. Donc vous voyez, j'ai changé le thème de l'interface. Donc pour changer rien de plus simple, on va dans Édition, Préférences, Interface, Thème. Le raccourci c'est Maj-Ctrl-P, donc il suffit de cliquer là-dessus ou de faire Maj-Ctrl-P. À ce moment-là, on va dans Interface, on clique ici sur euh, la petite euh, la petite flèche, on clique sur Thème. Là, on a un menu déroulant où on peut choisir donc euh, différents thèmes qui sont déjà prédéfinis. Alors il y en a qui sont pas forcément très jolis, notamment celui-là, Contraste élevé. Ouais, c'est bon. <rire> voilà, donc moi j'ai choisi celui-là, là, un thème un peu sombre. On peut également donc changer les icônes qui sont sur le côté. Alors, Ce qui est pratique, c'est que c'est automatique. Automa voilà, Inkscape recharge l'ensemble du, du document. Ça, c'est pas mal. Il euh, y a Multicolor Beta qui permet d'avoir ici les petits pictos en noir avec des petites couleurs qui correspondent, à mon avis, à des familles. Là, on a le carré, ici, la, la boîte 3D, le cercle. Euh, la petite étoile et puis là, les, tout ce qui est outils de dessin en vert, alors ils ont mis également le texte et puis là, les outils de couleur en, en bleu c'est pas mal, on peut également changer euh, ces couleurs, hein. on clique là-dessus et puis après euh, par contre, il faut, je crois, recharger euh, le thème, on va tout de suite vérifier, hop, si je mets ici une autre couleur non, même pas, ça se recharge automatiquement, donc ça c'est très pratique euh, une nouveauté également, c'est l'origine dans le coin supérieur gauche Là, effectivement, on a le point 0 ici et le point 0 là. Alors qu'avant, été situé en bas à gauche du document. Euh, visiblement, c'est une norme. Donc, Inkscape c'est mis aux normes. On peut revenir en arrière si on souhaite. On va dans les préférences d'Inkscape. On clique dans l'interface et il suffit de décocher ici. Par contre, ça nécessite un redémarrage. Un redémarrage ou plutôt, on peut faire fichier euh, recharger et automatiquement, oui, on valide. Tac. Automatiquement, vous voyez, le point 0 est là et il est en bas à gauche. Donc, je remets ça par défaut. Tac. Tac. Je recharge. Voilà. Donc, une nouveauté, la nouveauté numéro 3, c'est rotation émise en miroir euh, du document. Du document. Voilà. Alors, rotation, c'est facile, c'est « Ctrl-Shift-Molette », donc « Ctrl-Shift-Molette », vous voyez, hop, je peux tourner mon document, donc ça, c'est pratique pour ceux qui dessinent. Donc là, visiblement, ça va de, de 15 en 15. On peut également jouer ici avec le petit « moins » et le petit « plus ». On peut faire un clic droit ici, dans cette petite zone de texte, en bas à droite, clic droit, et on peut choisir, voilà, là, je remets à 0, là, je fais euh, une rotation de 180, je remets à 0. Et on peut également donc faire un miroir, donc on va dans affichage, est-ce que c'est dans affichage, euh, de, de, de, de, de, da. affichage, oui ça doit être là, voilà, Canva orientation, retournement horizontal, Canva orientation, retournement vertical. Et on peut tout remettre à zéro, ici, aucune rotation, aucun retournement. Parmi les autres nouveautés, on voit l'alignement des objets sur la page. Alors je vais faire rapidement avec l'outil créer des rectangles et des carrés, plusieurs petits carrés. J'appuie sur CTRL pour en faire 4. Voilà, j'ai 4 carrés. Je sélectionne l'outil sélectionner et transformer les objets, raccourci F1. Je fais une zone de sélection, je clique, je glisse. Donc je sélectionné mes 4 carrés. Donc classiquement, si je clique ici sur un petit carré, j'ai les flèches de rotation. Si je reclique, j'ai les flèches de redimensionnement. voilà. Si je fais apparaître maintenant la fenêtre alignée et distribuée, j'ai ce nouveau petit pictogramme. Si je clique dessus et que je clique sur un des carrés, automatiquement, vous voyez, j'ai des petites euh, nouveautés au niveau des, des pictos qui me permettent donc d'aligner. Si je clique là-dessus, bah, ça va aligner à droite. CTRL-Z. Si je clique ici, ça va aligner en haut à droite. Et ça de façon très rapide, ouais, c'est vraiment pratique. Euh, on peut également aligner par le centre, etc. etc. Donc, je ferme tout ça, Hop, je supprime mes petits carrés. Donc on voit maintenant le point numéro 5, on a un meilleur support d'écran HIDPI, cest c'est-à-dire les écrans haute résolution. Nous avons également maintenant la sensibilité euh, de la tablette graphique, sensibilité à la pression. Donc on va utiliser l'outil crayon ici. On va sélectionner « Créer un chemin de baisers régulier ». On clique ici pour avoir donc la, la pression. On a différents paramètres, donc euh, minimum et maximum. Je vais peut-être mettre minimum à 5 pour voir. Et maximum, on va augmenter à 60. Un lissage à 50, c'est très bien. Euh, terminaison, aucune épaisseur. On va cliquer là-dessus, ce qui permet une simplification, c'est-à-dire que ça rajoute un effet de chemin. On va cliquer. tac. Est-ce que ça marche On va voir. Euh, donc, l'outil crayon, je prends mon stylet, je vais faire une petite ligne sinueuse, je relâche, on sélectionne l'outil éditer les nœuds ici, voilà, et on voit qu'on a des petits losanges tout petits, euh, un peu roses qui ont été créés, qu'on peut déplacer le long de notre ligne pour venir retravailler notre, notre tracé. Donc, ça c'est assez pratique, hop, je le rendre plus épais. On peut changer la nature des nœuds comme d'habitude. On va vérifier dans les effets de chemin. Voilà j'ai donc une simplification et j'ai également un contour dynamique. Donc trier les points avec plusieurs petits paramètres. J'ai un lissage. Ouais, spiro d'accord. Plusieurs paramètres. Okay. Euh, également, on peut utiliser donc la pression sur euh, l'outil pulvérisé ici. Donc je vais faire un petit cercle, avec l'outil euh, créer des cercles et des ellipses. Je clique maintenant sur mon outil pulvérisé. Donc là j'ai choisi pulvériser des clones, largeur 15, quantité 70, ce que je souhaite surtout modifier, c'est l'échelle. Donc, si je clique là-dessus, ça va modifier l'échelle de ce, ce petit objet lorsqu'il sera pulvérisé. Je vais y arriver. Donc là, je vais faire. Voilà, je vais appuyer très très légèrement, et puis là, je vais appuyer plus fort, et on voit effectivement que ça fonctionne pas mal. Donc, petit problème d'affichage, mais voilà, on a. Donc là, j'ai très très peu appuyé. Là, j'ai appuyé beaucoup plus fort, donc c'est vraiment pas mal. On peut également, donc comme on a vu, jouer donc, sur euh, la largeur, je vais tout activer, et sur la quantité. Donc là, je vais appuyer tout doucement, à peine, à peine. Là, je vais appuyer plus fort. Alors, j'aurais peut-être dû sélectionner un cercle. Je recommence mon outil pulvériser. Ouais, c'est pas mal. Voilà, je vais tout supprimer. Donc, Outil flèche noire, je sélectionne tout, claque, je supprime. Hop. Nous allons voir le point numéro 7, il s'agit des filets de chanfrein. Alors pour cela, on va créer avec l'outil courbe de Bézier une petite forme relativement simple. Voilà, hop, comme ceci. On va faire apparaître chemin, effet de chemin. Je vais cliquer sur le petit plus. Alors l'objet est sélectionné, bien sûr, je clique sur le petit plus. Donc une nouveauté c'est d'avoir euh, cette nouvelle fenêtre avec des petits pictos pour chacun euh, des effets de chemin et on va sélectionner ici chanfrein, donc il y en a pas mal. Et on a la possibilité d'avoir des effets de chemin expérimentaux, lorsque je clique dessus euh, il y en a beaucoup plus. Alors euh, j'imagine que ceux qui ont la petite bombe ils sont à tester avec euh, vraiment en faisant attention. Donc allez effet de chanfrein, je clique dessus, donc là il est appliqué. Je vais sélectionner ici l'outil euh, éditer les nœuds et on a des petits losanges qui apparaissent et que je peux déplacer le long de la ligne. Donc Je clique, je glisse et automatiquement vous voyez j'ai un petit chanfrein qui apparaît et ça c'est très pratique. On peut très rapidement arrondir différents endroits de notre objet et on peut changer la nature du chanfrein en cliquant par exemple sur euh, donc un des petits losanges. Je clique j'appuie sur CTRL et je clique sur le petit losange et vous voyez ça inverse le chanfrein et il me semble qu'il y a trois ou quatre types si je reclique sur le losange voilà ça devient droit voilà je peux euh, sélectionner l'ensemble de mes nœuds et automatiquement cliquer sur filet chanfrein vous voyez ça change la nature de l'ensemble donc ça c'est bon bien hein. on peut cacher les nœuds bon. pour que ce soit peut-être un peu plus visible on peut jouer également sur le rayon voilà, à ce moment-là, il y aura un rayon uniforme appliqué à, à l'ensemble des chanfreins. Voilà, donc un nouvel outil vraiment très sympathique. Hop, je reviens au départ. Nous avons euh, le point 8, une nouvelle option d'exportation PNG. Alors, on va tout de suite voir ça. Fichier, exporter au format PNG. Donc, on va exporter la page, par exemple. Et on clique ici sur « Options ». Et effectivement, on a donc euh, plusieurs paramètres euh, donc j'imagine tout ça, ça doit être lié à des exports en gris, avec ici des alphas, des alphas en gris, des alphas RGBA, compression, euh, tot, tot, tot, et puis de, des options que je ne connais pas, et différents modes d'aliasing. Et petite nouveauté également, on peut fermer la boîte de dialogue lorsqu'on a exporté, donc on va exporter ça par exemple sur euh, le bureau, on va appeler ça test, voilà, enregistrer. Enregistrer, exporter, et ça ferme, et ça ferme la boîte de dialogue. Très bien. Une autre nouveauté, c'est la fenêtre de vectorisation qui a été revue. Donc on va dans ici chemin, pardon, vectoriser un objet matriciel. Alors on va dessiner ou plutôt. Ici on va dans GIMP. Je vais faire un petit dessin rapidement à main levée. Voilà, hop. On va faire une petite, un petit nuage. Voilà, une petite montagne. Tac, très vite fait, très mal fait. Et des petits oiseaux. On va exporter tout ça sur le bureau, sans titre. <coughs> Pardon. Voilà, je vais importer ça dans Inkscape. Un fichier importé. Ouvrir, Hop. donc on, a, on connaît la vectorisation, objet, ah, chemin décidément vectorisé, la nouveauté c'est surtout euh, l'autotrace, donc mets à jour, je valide, et en fait il m'a créé un chemin en fonction, vous voyez, du tracé, donc c'est vraiment un chemin auquel je peux donc, euh, augmenter le contour donc ça c'est vraiment pratique et est-ce que je peux mettre ça en couleur en principe oui tac voilà alors c'est pas parfait par exemple là à mon avis euh, il va falloir joindre ces nœuds ici Alors pour joindre les nœuds je sélectionne avec l'outil d'éditer les nœuds et on fait ctrl J ou on clique là dessus voilà. on peut simplifier ctrl L ouais, donc c'est assez pratique et tout a été rassemblé, donc dans « chemin vectorisé », on a ici « euh, pixel art » et euh, ah oui avant il y avait les deux, deux fenêtres pour euh, les deux modes de vectorisation. Allez, je supprime tout ça. tac tac. La nouvelle boîte d'effets de chemin que nous avons déjà aperçue dans le point numéro 7, donc « effet de chemin », donc il faut sélectionner un objet, celui-là par exemple, je clique sur le petit « plus ». Et là, voilà, on a le... donc toutes les nouveautés avec les petits pictogrammes et également les petites informations qui sont dessous. Bon, c'est en anglais pour l'instant, j'imagine que ça va être en français. Et possibilité d'avoir de... une petite étoile, c'est-à-dire que nos favoris, on peut les mettre ici en étoile. Et si je clique là-dessus, hop, j'ai que mes favoris qui apparaissent. Donc ça, je trouve que c'est vraiment sympa, c'est une petite option pratique. Et donc là, c'est pour valider, c'est-à-dire que c'est pour appliquer l'effet de chemin sur notre objet. Nous allons voir rapidement les trois derniers points, à savoir que Inkscape peut sélectionner et désélectionner plus facilement des nœuds et puis des groupes d'objets. Inkscape accepte les polices variables grâce à la bibliothèque Pango. Et puis pour les utilisateurs de macOS 10, euh, ils n'ont plus besoin d'avoir le logiciel XQuarkZ d'installer il y a un seul point DMG qui fonctionne. Voilà. Ben, par contre, il faut avoir les dernières versions de macOS 10. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.